Ben, euh, ici tu te trouves dans une Panda de 2010, c'est la fin de série, il y a une émission une spéciale. Il n'y a pas beaucoup d'options, il y a seulement une très grosse option, c'est ici, quand tu regardes en haut, j'ai un bouton. Quand j'allume le contact, ça ouvre le toit. Et donc on voit trop panoramique. Quand on est grand comme moi, on peut laisser passer sa tête, c'est très pratique. <rire> bon, on va le refaire, parce ne fait pas très très très chaud. C'est pas une très grosse voiture, c'est une petite voiture parfaite pour, pour comme première voiture quand, quand, quand on commence à conduire. Il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais c'est naissance essence, donc elle a une bonne reprise. Et euh, moi j'ai une chouette de radio, mais sinon euh, dans les options il n'y a pas grand chose d'autre. C'est euh, le minimum, tout ce qu'il faut. Elle consomme actuellement, d'après mes calculs, parce qu'il n'y a pas marqué la consommation en trois années, elle consomme en plus ou moins 6, 6 litres 10. Mais je pense qu'il y a moyen de descendre à 5. Parce que je ai vu, ai bien vu Jean-Pierre. C'est ma deuxième voiture. Avant j'avais une grande camionnette 9 plats, de ce Et euh, du coup je suis très content de celle-ci, parce que c'est quand même. Alors mon senti sur la voiture c'est qu'elle est très confortable et euh, voilà. Euh, c'est vrai que ce sens qui a des bonnes reprises. Euh, on met un vitesse. Il y a 5 vitesses et une marche arrière. Donc euh, on, on voit que c'est les, les anciennes voitures. Maintenant il y a de plus en plus de vitesses. Mais euh, honnêtement, c'est suffisant. suffisant. Sur autoroute, ça permet de ne pas dépasser les limites. C'est un diaporama sur des voitures anciennes ouais. Qui est déjà... ...sousiées C'est vrai que j'ai déjà vu, j'ai pas encore eu le temps de la regarder Mais j'ai vu qu'elle était déjà c'est On peut voir qu'on circule... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, il y a une autre option, justement pour les circuits urbains, j'appuie sur ce bouton, et alors en volant il est beaucoup plus facile à tourner. Donc là je suis tout à fait à l'aise, aucun muscle de mes bras n'est utilisé. Très très confortable, <rire> vrai ouais, vrai. Ça me tout je suis utilisé. Ça bouge tout comme ça. Sophie a bien conduit Il a déjà Oui, il est déjà conduit. Alors, comme à Paris, comme un péridage. Ouais. C'est pour ça qu'elle est blanche. Hein. Mmh. Tu dois l'arpent, tu dois faire un coffre blanc et noir. C'est très beau. En <rire> plus d'être assorti au porte clés on dirait presque le Oui. So oh many Ah oui, je suis vraiment le malin. Je passe dans le showroom. Voilà. Et donc, euh, ici, si on avait la chaise, on pourrait descendre, hein, pour rentrer l'escalpade. De toute façon, c'est fermé. -ce que... Il ouais. n'y a plus personne à ce ci Il n'y a plus personne. Bon, ben alors, il n'y a plus personne. Voilà. Tu je, je, je continues le tour Oui, tu continues le, ouais, continue le tour. Non, pas. Tu reviens. Non, ça te revient, euh. je reviens. Je ne continue pas. Quoi. Mais comment pour mettre face Oh, très bien, Ça hein? jamais été. que des gens <t> de <t> Il y a un Non, non, non, mais il faut sûrement 120 000 km pour le conduire. Elle a combien de kilomètres Elle a 117 096 km. Donc, je vais bientôt devoir changer la course. <rire> <C 'est... rire> je ne sais pas si ça va être meilleur, mais ça va être plus cher, ça c'est sûr Mais apparemment il fait bien son travail. Mais moi je t'avais dit, mon papa t'avait dit, que j'avais un ami qui était aussi garagiste. Qui avait une fraîche chez moi, mais lui il est garagiste détracteur. Je repasse sur le côté. <rire> Et puis on floutera euh, la place. journaliste d'aujourd'hui.